Les micro-organismes. Le but ici de la présentation, c'est de pouvoir euh, définir ce qu'est un micro-organisme et surtout de pouvoir les classer dans euh, différents groupes. C'est ce qu'on va voir maintenant. La définition des micro-organismes. On peut définir un micro-organisme selon trois critères. Le premier critère, c'est tout simplement que c'est un être vivant. Donc C'est-à-dire qu'il est capable de, de vivre, de se reproduire et de mourir c'est ce qu'on observe par exemple ici, on voit un micro-organisme qui se réplique, donc est en train de se diviser et qui meurt ici. Donc c'est vraiment un trait d'un être vivant, c'est pour ça qu'on parle d'organisme. Euh, il est invisible à l'œil nu, donc il est plus petit qu'un millimètre, on est incapable de le voir à l'œil, il faut un instrument pour pouvoir le regarder et donc on dit qu'il est microscopique puisqu'il faut un microscope pour pouvoir le, le regarder donc l'unité de mesure qui va souvent être utilisée pour un micro-organisme c'est le micromètre donc si je prends un millimètre que je le divise en mille petits morceaux ben, un petit morceau c'est ce qu'on appellera un micromètre on peut classer ces micro-organismes euh, en quatre groupes différents le premier groupe c'est celui des virus la particularité des virus, c'est qu'ils sont incapables de se reproduire par eux-mêmes. Ce sont des sortes de parasites de cellules. Ils doivent entrer dans une cellule pour pouvoir utiliser la cellule pour se reproduire et se multiplier. Euh, au niveau du virus, le, le matériel génétique va baigner à l'intérieur, donc on n'aura pas de noyau Et on va retrouver autour ce qu'on appelle des protéines, ça va être des sortes de récepteurs qui vont permettre de se coller à la cellule pour faire entrer le matériel génétique. Donc ce sont souvent des, des, des parasites de cellules. Le deuxième, c'est les bactéries. Donc le deuxième groupe, on va retrouver dans les bactéries. À ce moment-là, des micro-organismes qui sont capables, eux, de, de vivre par eux-mêmes et de se reproduire tout seuls. Donc ils vont avoir également le matériel génétique ici de l'ADN qui va baigner à l'intérieur, donc il ne va pas être enfermé dans un noyau, mais on voit par exemple qu'il a certaines choses comme un petit filament ici qui va tourner et lui permettre de se diriger, on va également retrouver des petites protéines sur le côté pour se fixer à d'autres endroits, et il est capable de se nourrir des nutriments de son environnement pour se nourrir. Le troisième groupe ce sont les protistes, donc les protistes on a un micro-organisme qui ressemble plus à une cellule. Donc, On va retrouver dans le, les protistes plein d'organites et on va retrouver l'ADN enfermé dans un compartiment, dans un noyau. Il a une sorte de système digestif très précaire qui va lui permettre d'absorber des nutriments ou des bactéries, de les digérer. Euh, il est capable de se déplacer. On va souvent les retrouver dans l'eau, dans des mares, etc. Là, on va retrouver beaucoup de, de protistes, de protozoaires. Et pour terminer, le dernier groupe, c'est celui des mycètes, c'est-à-dire des euh, champignons microscopiques. Ce sont euh, par exemple les, les taches d'humidité qu'on va retrouver sur les murs des maisons, ou la moisissure qu'on va retrouver sur les fruits et les légumes. Donc on les voit parce qu'il y en a des milliards, mais si on regarde au microscope, on va voir plein de petites cellules euh, en forme d'arbres comme ça qui leur permettent de se reproduire. Euh... Donc c'est souvent euh, des, des micro-organismes qu'on va retrouver bah, dans les forêts et qui aident par exemple à, euh, à dégrader la matière. Alors la particularité des protistes et des mycètes, c'est comme je l'ai dit, qu'ils possèdent un noyau, on va parler d'eucaryotes. Donc euh, l'ADN va être enfermé dans un, comparti un compartiment qu'on appelle le noyau. La taille des micro-organismes va, va varier en fonction des groupes. Donc par exemple si on part du plus petit au plus grand, le plus petit c'est tout simplement le virus. Ensuite on va retrouver euh, les bactéries, donc le virus c'est moins d'un micromètre, donc, on va parler de nanomètres, les bactéries c'est de quelques micromètres, un, deux ou trois micromètres de manière générale. Donc on voit par exemple qu'un virus est capable d'infecter une bactérie. Plus grand, on passe bah, aux protistes ici qui sont capables d'avoir une taille de, de plusieurs dizaines, centaines de micromètres, donc la taille d'une cellule. Et pour terminer, on va retrouver les champignons qui peuvent aussi avoir des, des, des centaines, des dizaines, des centaines de, de, de micromètres euh, au niveau de, de leur taille. Certains champignons, comme la levure, vont faire que quelques micromètres également. Donc c'est ici une estimation euh, générale, mais on peut avoir des particularités en fonction des groupes. Ça donne une idée de, des différents types de micro-organismes dans les groupes. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que les micro-organismes, comme on l'a dit, sont des organismes, ce sont donc des êtres vivants capables de se reproduire et de mourir. Ils sont invisibles à l'œil nu, on ne peut pas les voir, et donc il faut un microscope pour pouvoir les visualiser. On va parler de micromètres au niveau des distances, de, de la mesure utilisée. On va les diviser en quatre groupes, donc ça c'est vraiment important de les retenir. Les virus qui sont les plus petits et qui euh, vont avoir besoin d'autres micro-organismes pour se... d'autres euh, d'autres organismes qui ont des cellules pour se multiplier, les bactéries, les protistes, et pour terminer, euh, les champignons microscopiques qu'on appelle les mycètes.